Et ce webinaire est présenté par le Centre de ressources pour l'accessibilité des bibliothèques. Et euh, nous avons sur la diapositive la, le logo du, euh, du Centre de ressources euh, qui est formé de cinq triangles de différentes couleurs connectés entre eux et chaque triangle représente une situation de handicap. Donc, avant de, de commencer, euh, quelques consignes pour la, pour la vidéoconférence aujourd'hui. Euh, nous vous demandons d'éteindre de, vos micros pour la durée du webinaire. Euh, si vous parlez, par exemple, pour posez une question à la fin, veuillez voyez garder le bruit du fond au minimum. Euh, vous pouvez aussi utiliser le clavardage pour vos questions et d'autres messages importants. Euh, on vous demande de, de ne pas utiliser le clavardage pour le, la, la discussion informelle parce que ça peut être distrayant pour, euh, pour bon nombre de participants, surtout ceux qui utilisent des lecteurs d'écran. Euh, nous allons publier les diapositives du webinaire sur le site web du euh, projet euh, biblioaccessible.ca, y compris tous les liens euh, qu'on qu va présenter dans le webinaire. Euh, et euh, Les liens seront également publiés dans le clavardage pendant la présentation, alors vous pourriez les, les copier euh, vous-même si vous voulez. Nous, aurons, euh, nous enregistrons aussi le webinaire aujourd'hui et l'enregistrement sera publié encore une fois sur biblioaccessible.ca euh, par l'intermédiaire de notre chaîne YouTube. Euh, et euh, nous arrêterons l'enregistrement le, avant la période des questions. Euh, donc, vous pouvez poser vos questions sans souci que ce soit enregistré euh, pour tout le monde plus tard. Euh, alors, c'est ça, euh, alors on encourage vos questions euh, et nous, espérons, euh, nous aurons la, euh, euh, du temps pour, pour répondre à vos questions à la fin. Alors, encore une fois, je m'appelle Lindsay Tyler, je suis gestionnaire principale euh, au CAIEB, le centre d'accès équitable aux bibliothèques, euh, mais mon, mes pronoms sont L. Euh, je, et je reconnais que j'habite et je travaille sur les territoires traditionnels de plusieurs nations euh, à Toronto, ici à Toronto, euh, y compris les Mississauga de la rivière Credit, les Anishinaabe, les Haudenosaunee et les Yokongwinda. Euh, je suis. Euh, euh, pour ceux qui, qui voient la diapositive, euh, vous voyez que je suis une femme avec euh, des cheveux bruns clairs, des yeux bleus et euh, la peau euh, de teint pâle. Et maintenant, euh, je laisse la parole, euh, je donne la parole à Mélissa, qui va se présenter. Oui, bonjour. Donc, euh, je vais être l'autre présentatrice aujourd'hui. Mon nom, c'est Mélissa euh, Castiou, puis euh, je travaille pour le RNSEB euh, en tant que testeur et aussi en tant que consultante en accessibilité. Le pronom que j'utilise, c'est elle. Puis, euh, j'aimerais reconnaître que je suis située à Montréal, Cho qui est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour les Premières Nations. Euh, et aujourd'hui aussi, euh, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples qui y résident. Euh, je reconnais euh, que la nation Ganégehaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles euh, je suis aujourd'hui. Donc, euh, euh, je retourne la parole à Lindsay. Merci. Euh, ok, euh, j'aimerais d'abord présenter le projet du Centre de ressources pour l'accessibilité des bibliothèques publiques. Euh, C'est un projet collaboratif qui est financé par le gouvernement du Canada et dirigé par euh, le Centre d'accès équitable aux bibliothèques (le KM, et le Réseau national des, de services équitables de bibliothèques (le RNSEB). Et en partenariat avec eBound. Et ce projet a pour but de créer un centre de ressources consolidé axé sur l'éducation et de former le personnel des bibliothèques à l'échelle du pays sur l'importance de l'accessibilité. Nous croyons que l'accessibilité est l'affaire de tous et euh, nous voulons donc vous aider en tant qu'employés des bibliothèques publiques. Euh, intégrer l'accessibilité dans tous vos services. Merci d'avoir participé au aux, aux questions. Euh, voici un aperçu de, du contenu qu'on va, euh, euh, qu va explorer aujourd'hui. Euh, on va commencer avec une introduction aux situations de handicap et en, ensuite à l'accessibilité physique et numérique. Euh, en tant que personnel de bibliothèque. Les formats accessibles sont très importants. Alors, on va passer euh, quelques minutes à, sur ce sujet. Ensuite, des stratégies pour organiser des événements inclusifs. Euh, et euh, on va terminer avec euh, quelques suggestions euh, de, de ce que vous pouvez faire maintenant et gratuitement euh, pour améliorer l'accessibilité dans, dans votre, à votre bibliothèque ou dans votre organisme. Maintenant, euh, introduction aux situations de handicap. Donc, ici, nous avons une définition de la loi canadienne sur l'accessibilité. Donc, selon euh, la loi, une situation de handicap est une déficience, notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, troubles d'apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non, et dont l'interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d'une personne dans la société. Alors on voit dans cette défi dé définition que euh, la, les situations de handicap ont plusieurs éléments ou plusieurs euh, sont très variables. Euh, euh, et euh, ici, nous avons euh, mentionné plusieurs situations de handicap. Donc, il existe des euh, situations de handicap cognitives, physiques ou motrices, euh, la cécité ou la persuasion, les troubles de la parole, les troubles auditifs. Et euh, ces situations euh, de handicap peuvent être causées par certaines conditions médicales. Par exemple, la paralysie cérébrale peut causer euh, une situation de handicap physique ou motrice, par exemple. La dysgraphie euh, peut, être, euh, peut causer euh, un trouble de, de l'apprentissage la dégénérescence maculaire est associée est associée à, à, à la participation euh, l'autospongiose oh, mes collègues ont changé l'exemple le, dans la diapositive alors je n'ai pas vérifié les définitions euh, mais euh, pour la dysarthrie euh, ça peut causer un euh, trouble de la parole euh, et ici, euh, sur la, la diapositive, nous avons euh, des triangles à l'intérieur duquel il y a un, un cerveau. Euh, ça, c'est pour représenter les, les, les situations d'handicap cognitif. Euh, ensuite, le triangle euh, euh, avec une personne en fauteuil roulant pour montrer ou pour représenter euh, les handicaps physiques, euh, ensuite la cécité ou la basse vision, les troubles de la parole et les troubles auditifs, euh, en, euh, chacun euh, représenté par un, euh, par un triangle. Euh, je continue. Alors, encore une fois, euh, cela veut dire qu'il existe une vaste gamme de situations de handicap, mais pas nécessairement de solutions universelles. Alors, euh, euh, en tant que, que personnel de bibliothèque, euh, il faut garder à l'esprit que l'accessibilité rime avec flexibilité. Euh, souvent, euh, on se pose beaucoup de questions euh, sur la façon dont on doit parler des situations de handicap, donc le langage euh, qu'il faut utiliser. Et euh, nous avons ici, euh, ici quelques pistes de réflexion pour vous. Euh, alors, lorsque vous travaillez avec des personnes en situation de handicap, il est important de tenir compte du langage centré sur la personne par opposition à celui centré sur l'identité, afin de faciliter les interactions respectueuses. Par exemple, est-ce qu'on parle de personnes ayant des difficultés à lire les documents imprimés par opposition à personnes dyslexiques? Alors, euh, en général, euh, si on est, euh, les gouvernements euh, vont utiliser euh, un langage centré sur la personne, mais euh, il est important de demander à chaque personne ce qu'elle préfère parce que souvent, euh, les gens vont préférer euh, la, la, le langage centré sur l'identité. Euh, donc, euh, en de doute, euh, utiliser les mêmes termes que euh, la personne elle utilise. Euh, on évite euh, d'utiliser des euphémismes ou des synonymes pour l'expression euh, situation d'handicap ou lorsque vous référez à une situation de handicap spécifique. Par exemple, euh, évitez les, les expressions comme capacité différente, handicapé, malvoyant. Euh, ces synonymes peuvent être condescendants comme temps, et ou inutile. Euh, on, on entend parfois aussi des expressions comme souffrir de, euh, je sais pas, souffrir de la cécité. Euh, on ne peut pas présumer que la personne souffre. C'est peut-être sa vie, euh, sa vie à, à elle ou à lui. Euh, donc on utilise un langage neutre. La terme perte de vision euh, est utilisé par quelques organismes de bienfaisance, mais il s'agit d'un terme controversé chez les personnes aveugles parce que celles qui sont nées aveugles ou avec une basse vision n'ont jamais eu une vision complète, donc elles n'ont rien perdu. Euh, elles peuvent également se considérer comme des individus à part entière. Et euh, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le gouvernement du Canada et je pense que la plupart des, des gouvernements au Canada utilisent le langage centré sur la personne par défaut. Et euh, c'est possible que, que votre organisme conseille euh, d'utiliser ce langage aussi. Qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, dans, dans, dans votre situation dans, la, dans une bibliothèque? Si vous planifiez, par exemple, un événement et que la personne qui l'anime a une situation de handicap, demandez-lui si elle veut que sa situation de handicap soit divulguée euh, et si oui, comment elle voudrait être identifiée. Euh, il s'agit d'une pratique exemplaire pour tous les types d'inclusion. Par exemple, on aimerait savoir si si une personne préfère marjoline ou Marjo, et aussi si euh, elle veut euh, être identifiée comme personne autiste ou personne ayant un trouble du spectre de l'autisme. Euh, si vous le pouvez, pensez à utiliser ou à créer une section notes dans le compte utilisateur d'une usagère ou euh, d'une usager pour inclure, inclure des préférences d'identification, afin que tous le personnel puissent les voir et ensuite les utiliser euh, en, en conversation. Dans des situations d'entre vous ou d'embauche, vous pouvez montrer que vous êtes prêt à offrir des mesures d'adaptation. Donc, par exemple, vous pouvez demander à tout le monde, tous les candidats, d'une façon ouverte, avez-vous besoin de mesures d'adaptation pour le poste ou pour l'entrevue? Euh, ou euh, si vous avez besoin de mesures d'adaptation, veuillez nous en aviser. Euh, Certains be besoins peuvent être complexes, mais beaucoup ne le sont pas. Et le fait de demander peut vous mener loin. Je dirais aussi que la personne euh, qui est en situation de handicap euh, a beaucoup d'expérience avec sa situation et peut vous aider aussi à, à faire les adaptations nécessaires. Maintenant, euh, je passe la parole à Mélissa qui va parler de l'accessibilité. Oui. Donc, euh, en fait, cette section-là, cette section-ci, c'est une introduction à l'accessibilité. Euh, l'accessibilité fait référence à la conception de produits, d'appareils, de services ou d'environnements qui permettent à toute personne de participer pleinement à la société sans être confrontée systématiquement euh, à des obstacles. Euh, l'accessibilité renvoie également à l'identification et à l'élimination des obstacles, qu'ils soient physiques, technologiques, procéduraux. Comportementaux ou environnementaux qui limitent la participation des personnes aux activités euh, de la vie quotidienne. Euh, pour qu'on puisse dire qu'une activité est inclusive pour les personnes en ce sens de handicap, euh, elle doit être accessible. Donc, euh, une chose à garder en tête, c'est que l'accessibilité est essentielle. Euh, elle ne doit pas juste être un ajout ou un élément euh, accessoire elle doit être pensée dès la conception. Euh, ensuite, il euh, y a plusieurs dimensions de l'accessibilité, euh, mais d'abord, il y a l'accessibilité physique. Donc, euh, euh, ici, on parle d'un euh, accès physique aux espaces comme euh, les entrées ou les sorties. Donc, euh, quand je vais euh, à la fruiterie dans mon quartier, est-ce qu'il y a des marches pour pouvoir y accéder? Si oui, pour certaines personnes, euh, c'est non accessible. Ensuite, euh, les espaces comme les toilettes, est-ce que les toilettes sont assez larges pour pouvoir rentrer avec euh, une chaise roulante? Euh, ensuite, on, on peut penser au bureau, aux salles de conférence, etc. Euh, ensuite, il euh, y a l'accès à l'équipement qui peut inclure des choses comme avoir accès aux ascenseurs, ou rampes d'escalier. Euh, est-ce que la signalisation euh, est claire et accessible pour euh, différents euh, besoins? Ensuite, les ordinateurs, les imprimantes. Par exemple, est-ce qu'il euh, y a des imprimantes Braille pour les personnes qui, qui, qui lisent Braille? Donc, euh, c'est c'est ces exemples-là qu'il faut garder en tête. La Fédération canadienne des associations de bibliothèques publie des lignes directrices sur les services de bibliothèques et euh, d'informations pour les personnes en situation de handicap, euh, y compris les espaces physiques. Donc, vous pouvez consulter leur site Internet. Je vous présente euh, rapidement les sept principes euh, du design inclusif qui peuvent euh, vraiment euh, être utilisés pour orienter la conception des espaces physiques. Donc, euh, d'abord, il y a l'utilisation équitable. Ça, ça veut dire que le design est utilisable par les personnes ayant des capacités diverses. Ensuite, la flexibilité d'utilisation. Le design prend en charge un large éventail de préférences et de capacités. Euh, un bon exemple euh, de ça, c'est euh, Internet. Quand vous ouvrez une page, euh, vous pouvez zoomer vers l'avant, vers l'arrière. Euh, très souvent, on peut changer euh, la police de caractères ou le contraste. Ça, c'est une flexibilité euh, d'utilisation. Ensuite, euh, l'utilisation simple et intuitive. Donc, le design est facile à comprendre, peu importe l'expérience de l'utilisateur, de ses connaissances, sa langue, ses compétences au niveau et même son niveau de concentration actuel. Et bien sûr, euh, dans la mesure des possibles. Donc, euh, ensuite, il y a l'information sensorielle perceptible. Donc, le, le design communique les informations nécessaires de façon efficace à l'utilisateur ou l'utilisatrice, peu importe les conditions ambiantes ou encore ses capacités sensorielles. Euh, ensuite, il y a euh, la tolérance à l'erreur. Donc, euh, le design minimise les risques et les conséquences négatives des actions accidentelles ou non intentionnelles. Euh, un exemple de ça, c'est euh, si vous allez, par exemple, sur Google et euh, faites une recherche et vous avez fait une faute dans votre mot, en fait, euh, Google va très fort probablement reconnaître le mot que vous avez tenté d'écrire, et vous allez quand même réussir euh, à trouver ce que vous cherchiez. Euh, C'est un exemple de design inclusif où il y a une tolérance à l'erreur. Ensuite, euh, faible effort physique. Le design euh, est utilisé efficacement et confortablement avec un minimum de fatigue. Donc, euh, <rire> tout le monde préfère euh, avoir à faire le moins d'efforts possible pour euh, effectuer une tâche. Ensuite, taille et espace pour l'accès et l'utilisation. Donc, euh, on parle de taille raisonnable et espace pour l'accès, l'accessibilité, la manipulation, l'utilisation, indépendante de la taille euh, de l'utilisateur ou l'utilisatrice, de sa posture ou de son agilité. Ensuite, euh, pour rentrer un peu plus en le du sujet, par rapport à l'accès physique dans la bibliothèque, euh, assurez-vous que l'espace entre les rayons et les meubles est assez large pour permettre aux personnes qui utilisent des aides à la mobilité de se promener. Donc, euh, on parle aussi tant euh, dans les rayons qu'à l'extérieur de ceux-ci. Euh, ce point est vraiment important à garder euh, en tête aussi quand vous organisez des événements spéciaux, spécialement lorsque l'espace est réorganisé ou que des meubles sont ajoutés ou euh, enlevés. Euh, une autre euh, chose à, à considérer, ce serait euh, enlever les livres des rayons supérieurs auxquels il est impossible d'accéder en position assise et euh, plutôt utiliser cet espace-là pour exposer du matériel. Euh, L'idée, en fait, c'est que les gens puissent euh, accéder au matériel de façon autonome. Ensuite, pensez à intégrer euh, des collections accessibles telles que des formats Daisy ou du Braille euh, ou euh, d'autres. Euh, matériel venant de, du CAEB, de la BNQ, du RNSEB dans le reste de la collection. Puis euh, ça, ça va créer en fait des belles possibilités de discussion autour de l'inclusion euh, dans la bibliothèque. Euh, pour continuer, euh, vous pouvez aussi, on vous suggère d'enlever les objets encombrants, euh, de réduire les interférences visuelles afin de faciliter la mobilité. Euh, la navigation et de rendre les environnements euh, moins stimulants. Euh, donc, euh, exemple, pas de lumière euh, qui flash, euh, etc. Euh, pensez à offrir des périodes de convivialité euh, sensorielle dans votre bibliothèque. Donc, euh, ça, ce que ça veut dire, c'est peut-être avoir des périodes où les lumières vont être plus tamisées ou euh, ça va être moins occupé pour certaines personnes qui ont, qui ont ce besoin-là. Euh, donc, voilà. Ensuite, consulter les personnes en situation de handicap ou les organismes de défense des droits. Et tenez en compte des besoins concurrents des personnes en situation de handicap. Euh, les personnes en, en situation de handicap, comme l'INSEE l'a mentionné, euh, sont experts et expertes de leur propre expérience, donc c'est vraiment les personnes euh, à consulter. Et euh, rappelez-vous qu'il s'agit toujours d'une question d'équilibre pour un large éventail de besoins. Il euh, n'est pas toujours possible euh, de réaliser tout ce que tout le monde a besoin, mais l'objectif, c'est de prévenir euh, le plus possible les obstacles à l'accessibilité. OK. Donc, euh, maintenant, on peut continuer dans l'accessibilité, mais maintenant, l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique, c'est assez semblable à l'accessibilité physique, mais euh, elle renvoie à l'accès complet au contenu numérique, permettant à quiconque de participer, peu importe ses capacités. Euh, l'accessibilité numérique, c'est beaucoup plus que les technologies d'assistance que les personnes utilisent pour accéder au contenu numérique. Il faut aussi que les contenus eux-mêmes soient accessibles. Donc, euh, je, vais, je vais en parler euh, un peu plus en détail. Euh, les contenus numériques créés conformément aux lignes directrices euh, du WCAG, euh, combinés aux tests d'utilisabilité qui vont être réalisés par des personnes en situation de handicap, vont vraiment produire la meilleure expérience numérique pour les utilisateurs et utilisatrices. Euh, les lignes directrices du, de, du WCAG, en fait, ont été conçues euh, dans le but de fournir une norme pour tout le monde qui va être partagée, qui va être unique pour l'accessibilité du contenu web qui va répondre euh, aux besoins des individus, des organismes et des gouvernements à l'échelle internationale. Euh, ces lignes directrices-là euh, sont facultatives, par contre, euh, dans certains cas, elles ont été intégrées à beaucoup de lois, euh, les rendant euh, ainsi obligatoires. Euh, une technologie d'assistance, ça, ça réfère aux produits, aux équipements, aux systèmes qui améliorent la lecture, l'apprentissage, le travail et la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Une exemple, un exemple que j'aime donner euh, de technologie d'assistance que tout le monde connaît et on, on est habitué, c'est les lunettes. Donc, euh, en fait, les lunettes permettent pour les personnes qui ont euh, une myopie, par exemple, de pouvoir euh, accéder complètement à la lecture et à l'apprentissage. Et euh, cette technologie-là d'assistance est accessible, donc euh, ça veut dire que la personne euh, n'est pas nécessairement en situation de handicap. Donc, euh, j'ai d'autres exemples euh, de technologies d'assistance. Donc, d'abord, euh, il y a le lecteur d'écran. Donc, c'est un logiciel qui va lire les éléments sur un écran d'un ordinateur ou d'un appareil mobile à l'aide d'une synthèse vocale, permettant ainsi à une personne aveugle ou ayant une basse vision d'utiliser un ordinateur ou un appareil mobile de façon autonome pour accéder aux applications et aux sites web. Ensuite, euh, il y a euh, l'afficheur braille qui est un dispositif qui se connecte à un ordinateur ou à un appareil mobile qui va en fait traduire le texte en braille presque instantanément à l'aide de paramètres braille euh, du lecteur d'écran. Euh, le braille en fait est lu au toucher et euh, la configuration, euh, cette configuration-là convient aux personnes aveugles et celles qui ont une, une basse vision et aux personnes sourdes aveugles. Ensuite, le logiciel de grossissement des caractères, euh, ce que ça fait, c'est que ça grossit les éléments sur l'écran et permet euh, aux personnes d'ajuster euh, d'autres paramètres visuels. Donc, pas simplement euh, la police des caractères, mais aussi le contraste, l'apparence du curseur, etc. Euh, ça a pour effet d'augmenter la visibilité et la convivialité pour les utilisatrices et utilisateurs qui ont une basse vision. Et euh, finalement, euh, on a euh, le logiciel de reconnaissance vocale. En fait, le logiciel euh, permet aux utilisateurs et utilisatrices de naviguer dans les logiciels, dans les applications, sur un ordinateur ou un appareil mobile, euh, à, pour écrire du texte ou, ou contrôler d'autres appareils à l'aide de commandes vocales. Donc, euh, Aujourd'hui, euh, il y a Marise qui va nous faire une démonstration. Donc, euh, Marise euh, travaille comme testeuse d'accessibilité et euh, est aussi traductrice pour le RNSEB. Donc, euh, je vous laisse euh, à sa démonstration. D'accord. Alors, j'espère que vous m'entendez. Mélissa, est-ce qu'on m'entend, hein, Mélissa? Oui. OK, parfait. Euh, donc, désolée, j'étais en sourdine. Donc, je vais vous faire une démonstration euh, d'un AF braille. Donc, je vais juste. Euh, D'abord, partager mon écran. Euh, donc, je vais partager le son aussi. Et, et voilà. Alors, je partage. Donc là, je vais aller sur Google. Oups. Full donc, je vais aller sur Google. Et je vais mise maximise, maximiste crise alors box. Là, Google, Google bâton et de la chance but, vide. recherche Google vous un... Google. Google. Google application Google button Google. Google. Google la, la voix une vitesse incroyable mais là je vais juste la ajustement point point sappy Microsoft Franch, Helipode, Franch, 2h05, de l'autre profil, en, centis, sticks, voies ajustes, voies, prates, 73, 28. Je 20, 20 paires. 18, 16 paires. Là, vous voyez, donc je, là, je suis encore sous Google. Google, Google Chrome, Google. Google. Visitez link, à propos link, visiter link, image, application, compte, Google, Google, brush, edit combo, utilise, listbox, list recherche, Google, but mid. Donc là, Meeting vous voyez Meeting que je navigue dans Google. Alors là, je vais juste euh, oui. arrêter le partage. Et... Je vais, euh... je pense que ma vidéo est allumée, alors, je... est-ce que la vidéo est allumée? Euh... Oui, oui, oui, oui, okay. ah, ouais, très bien. Okay. donc là, je vais juste, je suis à l'envers en plus, donc, oups, la à braille s'est déconnectée, désolée. Je vais me reconnecter, un instant. Euh... Okay. Donc là, vous voyez que je vais, oui. me, mettre, je vais me mettre à l'envers. Je sais pas si vous pouvez voir, mais les points. Okay. Là, les points vont bouger. Juste un plus... mini plus haut. Ouais. Okay. Parfait. Parfait. C'est super. Je vais juste. Euh... C'est pas évident parce que je suis un petit peu. Je suis un... Je suis à l'envers là. Fait que c'est. C'est pas évident, mais vous allez voir. Est-ce que vous voyez encore? Je le fais avec une mince pour ça. <rire> donc là, vous voyez que les points bougent, donc c'est comme ça qu'on peut euh, accéder à l'écran. C'est une ligne à la fois, donc c'est une ligne de 40 caractères qui nous permet d'accéder euh, à l'écran. Je sais pas si vous. Je ne sais pas si vous le voyez bien, Mélissa, ça, ça va? Oui, on, on voit, on voit bien. bien. Euh... Donc voilà, c'est donc, une, une ligne de 40 caractères. Il y a huit points par, euh, par cellule. Donc c'est comme ça qu'on peut lire euh, l'écran en, con, en conjonction avec la voix aussi. Donc euh, on a les deux modes, ça, ça facilite les choses. Alors voilà! Merci beaucoup, euh, Marie. D'accord. Euh, donc... Euh, je continuerai en parlant euh, des solutions d'accessibilité numérique. Je pense que c'est vraiment important d'en parler. Euh, les solutions d'accessibilité numérique, c'est des produits qui sont présentés comme une solution automatisée qui modifie le code euh, d'une page web, souvent à l'aide d'un JavaScript. Euh, les produits euh, sont généralement une extension ou une application, une barre d'outils ou encore un widget. Euh, les entreprises qui créent et promeut l'utilisation des solutions d'accessibilité euh, stipulent que les produits détectent et corrigent automatiquement les problèmes d'accessibilité du Web. Euh, les solutions euh, d'accessibilité numérique, en fait, ne tiennent pas en compte euh, des aspects techniques de l'accessibilité des sites Web et euh, des utilisateurs eux-mêmes, euh, ce qui a pour effet que les processus, de pro de, de, les processus et les produits favorisent l'exclusion. Ce qu'il faut savoir, c'est. Euh, ah, OK, il y a une... En fait, ce qu'il faut savoir avec les solutions. Euh... Oh, il y a un problème avec. Ouais. Ce qu'il faut savoir avec les solutions d'accessibilité numérique, euh, c'est qu'en fait, ils ne vont pas prendre en compte tous les problèmes. Euh, puis en fait, vont... ils vont seulement modifier quelques euh, éléments, mais il va encore manquer beaucoup euh, d'éléments euh, d'accessibilité. Donc, euh, le design inclusif pour les espaces numériques, c'est en fait les mêmes principes du design inclusif euh, qui sont qui, qui est relatif aux espaces physiques dont on a parlé plus tôt. Euh, et euh, euh, des, ce design inclusif-là peut être utilisé pour orienter la conception d'espaces et de contenus numériques afin qu'ils soient euh, inclusifs et accessibles à tous. Euh, ensuite, euh, c'est important euh, pour les bibliothèques de considérer euh, l'approvisionnement. Donc, euh, euh, comment euh, vous vous approvisionnez en livre. Donc, on vous suggère de préconiser l'approvisionnement de contenus numériques qui euh, vont tenir en compte euh, l'accessibilité dès la conception. C'est-à-dire que, le, par exemple, le livre numérique, euh, le EPUB a été euh, conçu de façon accessible et non un logiciel euh, par-dessus par qui vient le rendre accessible, qui souvent pose problème. Ensuite, on vous encourage à euh, choisir. Euh, des livres qui sont conformes euh, aux lignes directrices du euh, WCAG et aussi des livres qui ont été testés par des personnes qui sont qualifiées et qui sont en situation de handicap. Alors, c'est à moi maintenant euh, de vous parler de qu'est-ce que ça veut dire l'accessibilité numérique euh, dans, dans votre milieu de, de travail. Nous avons quelques, quelques suggestions euh, pour vous. Alors, euh, dans votre travail sans doute, vous, vous créez des documents. Vous pouvez euh, vous assurer de, de créer des documents accessibles. Par exemple, les produits de la suite Microsoft Office comportent un vérificateur d'accessibilité intégré et qui offre de bons conseils euh, pour euh, comment créer des documents, euh, des documents accessibles. Vous pouvez aussi utiliser des vérificateurs d'accessibilité de sites web automatisés pour trouver des obstacles majeurs. Euh, et on vous donne quelques suggestions euh, sur la diapositive. Euh, mais comme Mélissa a dit, euh, il est toujours bien de, de vérifier. Euh, les, les vérificateurs euh, automatiques sont, sont très utiles, mais euh, euh, il faut aussi euh, euh, écouter les... Euh, comme les euh, les observations des, euh, des gens qui utilisent des, euh, des sites web et qui ont, sont en situation de handicap. Euh, euh, comme Melissa a dit, vous euh, précon préconisez des sites web ou des systèmes intégrés des bibliothèques accessibles, des vendeurs. Euh, alors, là, il est euh, question de, de penser à, à l'accessibilité euh, au moment de l'approvisionnement. Euh, euh, quelque chose de plus simple, c'est d'installer euh, NVDA, qui est un, un logiciel d'un lecteur d'écran gratuit sur vos ordinateurs publics. Et euh, vous pouvez aussi apprendre euh, plus sur les outils d'accessibilité natif dans la technologie que vous avez déjà. Par exemple, euh, euh, la suite de Microsoft euh, offre, là, Windows con, euh, inclut euh, un lecteur d'écran qui s'appelle Narrator et un logiciel de grossissement euh, d'écran euh, qui s'appelle Loop. Et maintenant, on. Passe au formats accessible. Oui, euh, donc en ce qui concerne euh, les formats accessibles, traditionnellement, les gens parlaient d'une pénurie de livres accessibles. Euh, en fait, c'est pas vraiment une pénurie parce qu'ils n'ont pas existé. Donc, euh, on n'est pas à court. En fait, les livres, le, le problème, c'est que les livres n'ont pas été rendus accessibles aux personnes en situation de handicap. Ça, ainsi créant une grosse inégalité pour l'accès au contenu. Euh, en fait, encore aujourd'hui, les lecteurs et lectrices attendent des mois, voire des années pour accéder à certains titres. Euh, même parfois, ils n'ont jamais accès parce qu'ils n'ont pas été écrits en format accessible. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde ici qui pourrait euh, être avec moi euh, pour s'imaginer le cauchemar de devoir lire euh, toujours les mêmes 10 livres toute votre vie. Donc, c'est vraiment important que les personnes puissent accéder à la communauté des bibliothèques publiques, pas seulement euh, en tant que personne qui reçoit des services spécialisés. Donc, euh, il faut euh, intégrer les ressources accessibles dans la bibliothèque. Et en fait, ça, ça constitue un pas vers un écosystème de lecture équitable. Euh, pour donner euh, des exemples de, de formats accessibles, il y a les livres audio. Euh, donc, euh, souvent, ils viennent sous forme de fichiers MP3 ou sous forme euh, DAISY. Le matériel audio peut être lu euh, soit par une voix humaine ou euh, de la synthèse vocale et peut être joué sur presque tous les appareils tels que les téléphones mobiles, les tablettes, les ordinateurs, euh, certains afficheurs Braille et euh, les lecteurs de livres audio. Le format DAISY, c'est un format spécialisé qui offre encore plus d'options sur le plan de la navigation telle que la possibilité de naviguer par numéro de page, par note de votre page, par paragraphe et par phrase, en plus de la navigation qu'on connaît euh, généralement par chapitre et par section. Ensuite, il euh, y a les livres numériques, donc euh, les fichiers euh, Hip Hop 2, hip -hop 3, doc, RTF, texte. Euh, je le dis euh, déjà, le hip -hop 2, euh, c'est vraiment une vieille version qui ne doit, doit pas être utilisée, donc euh, maintenant, on est rendu au hip -hop 3. Euh, les livres numériques peuvent être lus sur presque tous les appareils, donc qui ont été créés en, te, en tenant compte de l'accessibilité et peuvent offrir une navigation et un accès très riche au texte. Certains euh, formats, euh, par contre, comportent plus d'options de navigation que d'autres. Par exemple, le format, euh, le format TXT euh, comporte aucune fonctionnalité de navigation parce qu'il s'agit juste de, de texte brut, tandis que euh, des formats DOC, euh, ou Docs X, ou encore ePub en comporte. Donc le format ePub 3, euh, par exemple, c'est vraiment une mine d'or de la navigation et de l'accessibilité. C'est important de parler euh, des fichiers e euh, PDF, surtout pour, euh, euh, bon particulièrement pour les bibliothèques euh, académiques, mais c'est un fichier qu'on voit beaucoup dans, dans nos bibliothèques. Un fichier PDF même balisé peut poser problème pour les personnes en situation de handicap. En fait, l'impossibilité de personnaliser l'expérience de lecture constitue un obstacle majeur. Les PDF sont un peu comme euh, une image d'un texte. Euh, ce que ça veut dire, c'est que le soutien des lecteurs d'écran euh, pour lire les fichiers PDF est encore très médiocre. En fait, c'est la technologie euh, qui, est, qui est pas assez développée et euh, pose euh, vraiment problème. Donc, les fichiers PDF, c'est vraiment des fichiers qui ne sont pas très accessibles. Ensuite, euh, il y a les fichiers Braille électronique, donc euh, le fichier BRF. Les fichiers euh, en format Braille Ready Format, BRF, peuvent être lus sur presque tous les afficheurs Braille à l'aide d'un logiciel de transcription tel que euh, Duxbury ou encore euh, Braille Blaster. Euh, Puis Ils peuvent être euh, transformés en Braille papier en les imprimant à l'aide d'une imprimante Braille. La transcription des fichiers BRF par un humain Réduit vraiment le taux d'erreur informatique dans la transcription braille euh, automatisée et permet le formatage approprié afin de fournir à la lectrice ou au lecteur une transcription plus significative ou plus proche euh, du, de l'ouvrage original, euh, mais c'est de la version imprimée. Donc, tous les documents en braille devraient euh, être transcrits et révisés par des transcripteurs euh, de braille certifiés pour s'assurer euh, que la transcription est précise. Ensuite, euh, il reste euh, quand même une volonté d'avoir des copies euh, papier physiques accessibles. Donc, euh, on, on pense euh, notamment aux copies euh, braille euh, tactiles, donc un braille imprimé. Ensuite, des livres avec des gros caractères, donc euh, vraiment avec une police de caractères très euh, grande. Certains utilisateurs préfèrent lire des formats physiques en dépit du fait qu'ils prennent beaucoup plus de place sur les rayons. Au même titre que les lecteurs de livres imprimés, euh, les lecteurs de livres euh, en braille ou en gros caractères devraient avoir le droit euh, aux mêmes options. Le format papier permet souvent aux lectrices ou aux lecteurs de visualiser plus de contenu à la fois, ce qui leur donne aussi un meilleur sens de la disposition d'un document. Euh, aussi, le format papier peut être particulièrement utile pour euh, le matériel technique, pour les discours, les pièces de théâtre, les cartes géographiques, la poésie ou encore même les livres de recettes. Euh, les éditeurs canadiens indépendants, la BNQ, le CAEB, le RNSEB, euh, en fait, travaillent en collaboration pour offrir des contenus numériques accessibles dès la conception euh, et euh, on travaille aussi à fournir un accès à du matériel plus spécialisé tel que les formats Braille et Daisy. Euh, en ce qui concerne les fournisseurs de contenus numériques, les clients peuvent également obtenir des contenus numériques par l'entremise des services tels que euh, Overdrive ou Opla. Euh, cependant, il faut noter que ces services ne sont pas toujours entièrement accessibles. Donc, ils peuvent être difficiles ou même impossibles à utiliser pour certains ou certaines. Euh, souvent, il y a des boutons ou des liens qui ne sont pas étiquetés. Ça veut dire que lorsque, euh, dans le fond, quand, quand les boutons et les liens ne sont pas étiquetés avec du texte, les utilisateurs de lecteurs d'écran ne seront pas en mesure de déterminer euh, c'est quoi la fonction du bouton. Euh, puis euh, là, ça devient vraiment un jeu de devinettes. Euh, on clique sur un bouton, on ne sait pas où on s'en va. Donc, euh, en fait, ça peut devenir super difficile d'utiliser ces, ces internet là euh, Il peut vraiment avoir un manque de contrôle sur la disposition des pages, aussi le type de la, et la taille de la police des caractères, et aussi euh, l'espacement des mots et des lignes, par exemple, pour les personnes dyslexiques qui auraient besoin d'avoir cette flexibilité-là. Euh, aussi, les contenus qu'utilisent euh, des images, des vidéos, de l'audio pour transmettre un message euh, sont pas accessibles à tous les utilisateurs euh, et à tous les types euh, et styles d'apprentissage. Souvent, ils peuvent être encombrés, complexes du point de vue de leur conception ou encore trop stimulants pour un, un bon nombre d'utilisateurs et utilisatrices. Encore, euh, un truc à prendre en considération, c'est qu'un fournisseur de contenu numérique euh, qui était accessible peut… Euh, devenir non accessible à cause de mises à jour qui ont été faites ou euh, l'accessibilité perd en qualité. Donc, il faut garder euh, ça en tête. Euh, en ce qui concerne les formats accessibles en bibliothèque, un, un truc pour, euh, pour vous là, dans les bibliothèques, c'est de demander aux vendeurs si leurs produits ont été testés à l'aide de technologies d'assistance par des personnes qui sont qualifiées et en situation de handicap. Demandez aussi aux vendeurs si leurs produits ont recours à des solutions d'accessibilité numérique et euh, un peu les rappeler à l'ordre, ce n'est pas le cas. Donc, euh, vraiment, essayer de les encourager à, à faire le pas vers l'accessibilité. Ensuite, on vous encourage à collaborer avec euh, des collègues de d'autres bibliothèques pour réaliser un environnement euh, accessible et euh, essayer de le préconiser ensemble. Euh, aussi, encourager les, les maisons d'édition qui se sont engagées à créer des contenus accessibles. Um... Maintenant, euh, on va parler euh, un peu des événements ou des programmes euh, inclusifs et, euh, et on va terminer avec euh, ce que vous pouvez faire maintenant et gratuitement. Donc, nous sommes, presque, nous sommes rendus presque à la, à la fin du webinaire. Donc évidemment ces jours-ci, les bibliothèques offrent euh, beaucoup de, de programmes et d'événements en ligne. Et alors comment les rendre plus inclusifs euh, Donc on vous suggère de demander euh, à l'avance aux participants s'ils ont besoin de mesures d'adaptation, comme on ferait pour euh, par exemple une, une entrevue euh, euh, ou une, une embauche. Assurez-vous que le processus de connexion euh, et d'inscription est entièrement accessible, le cas échéant. Euh, vous pouvez ajouter un champ dans le formulaire d'inscription afin de permettre aux gens d'indiquer les mesures d'adaptation dont ils ont besoin. Euh, comme on fait aujourd'hui, mettez-vous en sourdine lorsque vous ne parlez pas. Euh, partagez votre écran et vos diapositives. Alors, euh, si vous avez des participants qui utilisent un lecteur d'écran, euh, le, le partage d'écran ne fonctionne pas très bien. Alors, hein, ainsi que d'écrire tout le texte euh, sur les diapositives, il serait une bonne idée aussi de les envoyer, euh, d'envoyer les diapositives avant ou après la présentation aux gens qui en ont besoin. Euh, et euh, pensez aussi à fournir du sous-titrage ou des interprètes pour accommoder les personnes sourdes et malentendantes, euh, et aussi ceux qui participent à, à un événement dans une langue qui n'est pas euh, leur langue préférée. Ensuite, espérons qu'un jour, euh, nous pourrons offrir des événements en personne. Et euh, alors, les, les suggestions sont euh, dans plusieurs cas les mêmes que pour les, les événements en ligne. Alors, on, on offre des mesures d'adaptation euh, on offre la possibilité de, de demander des mesures d'adaptation aux participants. Euh, euh, certains participants auront besoin de, de transport et de stationnement accessible donc, on peut indiquer euh, ces possibilités. Euh, créer des diapositives accessibles et euh, offrir les aux, aux participants avant ou après l'événement. Euh, encore une fois, vous pouvez embaucher des interprètes. Euh, il existe des, euh, des cartes tactiles du lieu de l'événement ou bien euh, vous pouvez euh, offrir de l'information euh, sur les, les euh, euh, sur l'accessibilité du lieu, de l'événement. Et aussi, euh, assurez-vous euh, que l'amplification euh, soit, euh, soit disponible aussi. Maintenant, euh, pour terminer, euh, nous avons euh, quelques suggestions que d'activités ou stratégiques vous pouvez faire maintenant et qui sont gratuits. Euh, dans un sondage que, que nous avons fait euh, euh, dans le contexte de ce projet, beaucoup de bibliothèques ont mentionné qu'ils euh, qu s'intéressent euh, fortement à, à l'accessibilité de leurs services, mais euh, n'ont pas nécessairement le budget d'investir euh, beaucoup d'argent dans, euh, dans l'accessibilité, à ce en, en tout cas euh, à ce moment Si, Mais euh, il existe euh, beaucoup de choses que vous pouvez faire euh, sans dépenser beaucoup d'argent. Donc, si votre bibliothèque utilise les médias sociaux, euh, créez des publications accessibles. Ça veut dire ajouter du texte alternatif pour les images. Euh, si vous partagez des vidéos, utilisez euh, un service comme YouDescribe pour l'audio description, ou bien assurez-vous que la vidéo peut être visionnée seulement avec le dialogue et le son, euh, et ajouter du sous-titrage. Euh, le sous-titrage autogénéré est correct, euh, mais nous vous encourageons à l'éditer pour à, à en assurer la, la qualité. Euh, et euh, il y a des, euh, euh, des euh, articles qui, qui vous expliquent comment, euh, comment créer des publications sur les médias sociaux euh, et de les rendre accessibles. Aussi, euh, essayez de partager euh, des publications accessibles, en, encore une fois, sur vos médias so euh, ou réseaux sociaux. Euh, alors, euh, vérifiez si les images comprennent du texte alternatif. Euh, et si vous, vous n'utilisez pas euh, une technologie d'assistance, il est parfois difficile de savoir si une image comporte du texte alternatif mais euh, nous avons euh, mis euh, un lien vers une extension que vous pouvez ajouter à votre navigateur pour euh, vérifier la présence ou non de, du texte alternatif. Et encouragez aussi vos collègues à ajouter, ajouter du texte al alternatif aux images et de l'audiodescription et du sous-titrage euh, aux vidéos. Et euh, pour terminer, euh, on peut tous accueillir les personnes en situation de handicap avec, euh, avec un sourire. Euh, lorsque vous aidez les gens, euh, vous pouvez demander euh, si telle ou telle chose peut, vous, peuvent leur aider. Donc, demandez de, de quoi ils ont besoin. Euh, ne supposez jamais et Admettez que, que vous ne connaissez pas toutes. C'est tout à fait normal euh, de ne pas connaître toutes les réponses, mais que vous ferez de votre mieux pour les trouver. Et je dirais aussi euh, que euh, d'être ouvert euh, à la possibilité d'apprendre euh, un peu euh, sur la, la situation de handicap et comment euh, on peut aider les gens. Euh, et c'est ça que le personnel de bibliothèque fait de mieux, euh, nous croyons. Nous envoyer vos commentaires, vos questions. Euh, donc, euh, nous avons euh, euh, notre, le, le courriel du projet, info, euh, à commercial AccessibleLibraries.ca. Et aussi, euh, vous pouvez vis, euh, visiter notre site web, biblioaccessible.ca. Et euh, lorsque, sur le site web, euh, vous avez la possibilité de, de joindre notre liste de vision aussi et comme ça, euh, si on organise d'autres webinaires ou si euh, vous faites que les ressources soient disponibles, ou vous, euh, vous, on, on, vous aurez ces informations-là. Alors maintenant, nous avons quelques minutes pour répondre à vos questions, moi et Melissa, Alors, vous pouvez utiliser le, euh, le, le clavardage pour poser vos questions.